Je peux te demander de se tenir avec de juste des minutes. ce dimanche ce soit un dimanche spécial pour moi, un dimanche que tout va changer en moi. Les choses qui étaient impossibles et difficiles, et toutes ces choses-là soient passées à partir de ce dimanche, Oublie pas je vais te rappeler sur le premier dimanche du mois de juillet. conscient et si tu veux posséder ces mois que ça soit un mois de victoire pour toi juste pour quelques minutes ils vont nous aider dans l'adoration je veux que tu oublies tout tu oublies que tu as des enfants tu es marié tu l'argent de la banque tu as un travail tu as quelque chose ou de tout vois toi devant dieu vois toi devant dieu Commence à parler pour ces moments, encore une fois de plus, et pour les moments difficiles que tu es en train de passer, et les mois que nous sommes entrés soient différents de tous les mois que tu as déjà passé. Ne reste pas cette chanson. Toi commence à parler à Dieu. C'est un des dimanches spécial où nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Voilà je que je te demande encore de prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier. N'attendez pas un autre moment pour que tu parles à Dieu pour ton problème. Pendant que chante, tu as prié. Elle est superbe bon, dans la chanson, mais toi, tu es. Jésus. De force, toute fox, toute domination, toute autorité. Père éternel, je le chasse loin de Seigneur au nom de Jésus. Et toute vie qui est dans Seigneur soit sous contrôle de ta puissance, sous contrôle du Saint-Esprit, afin que le Saint nom, le nom de Jésus, soit glorifié au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons, Amen. Ah, Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Pendant que tu es debout, c'est entre ta Bible, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, tu vas commencer au verset 5. Matthieu chapitre 6 au verset 5. C'est lui qui a trouvé à à côté de toi, il y a un Bible. Une Bible plutôt. Prenez ce Bible-là. Évitez les portables à l'église. Et vous pouvez l'atteindre, s'il vous plaît. Matthieu chapitre, chapitre 6, 5 à 6. Matthieu chapitre 6. 5e ou 6e verset, nous disons au nom du Seigneur Jésus. Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier de vous dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand, pries, Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans les lieux secrets et ton père qui voit dans les secrets et les rendra parole du seigneur et nom de jésus non prétend thème que nous allons partager pendant ces deux dimanches ça se trouve dans le verset 6 Très bien parce que je vais essayer d'être court après savoir que tu vas comprendre la parole de Dieu et tu vas prier avec moi. Alléluia. Quand nous avons commencé l'année, j'avais dit cette année, il faut que des choses changent dans ta vie. Tu ne peux pas vouloir advenir à Dieu, à dire aux gens que je suis chrétien, mais lorsque tu es dans ton coin, tu fais couler des larmes pour un problème qui a déjà tiré dans ta vie. Et pour que ces problèmes changent, tu dois voir les choses différemment, tu dois prendre des décisions et tu dois voir Dieu d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez pourquoi nous voulons parler de ces thèmes quand tu pries? Vous savez, il y a une fois dans la Bible, les disciples de Jésus ont venu vers Jésus en lui disant, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais pourquoi ils avaient demandé cela à Jésus Si tu continues à lire la Bible, ils ont donné l'exemple d'un homme aussi qui avait des disciples. Il a dit, enseigne-nous à prier comme cet homme. va dire c'est il enseignait aussi à ses disciples de faire quoi hein, de prier cela veut dire une prière qui peut être exaucé ça doit être une prière qui est bien précise et qui est bien adressée à Dieu si tu ne sais pas prier tu peux rester des années et des années de ne pas avoir l'exemple et la réponse de ta prière. Les disciples ont marché avec Jésus. Les disciples étaient avec Jésus tout le temps. Mais ils ont pris la préoccupation de dire « que Seigneur, nous voulons aussi prier et avoir des résultats dans nos prières. » Et pour que nous puissions avoir des résultats, enseignez-nous comment nous devons prier. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, mais sans pourtant avoir des résultats dans leur prière. Et c'est l'une des choses Beaucoup de personnes sont fatiguées de venir à l'église et sont fatiguées de suivre Dieu. La Bible continue à nous dire. Vous priez. Vos prières ne sont pas exorcées. Pourquoi? Vous priez mal. Cela veut dire je vais prier. Et de ne pas avoir des exorcements ou des réponses dans mes prières, l'église cela veut dire je suis entre guillemets un chrétien je viens pour suivre quelqu'un qui a vaincu le monde qui a vaincu toutes choses mauvaises et cette personne là il a la capacité de faire des choses pour que ma vie soit bien soit dans la tranquillité et pour que ma vie soit stable. Écoutez, la stabilité dans la prière, c'est quelque chose qui est très important. Quand Jésus a commencé à dire, si tu regardes dans le premier verset du chapitre 6, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il y a des choses qu'il a dit, mais quand, mais quand, et parmi ces choses-là, il y avait aussi la prière. Il a dit, mais quand vous priez, cela veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées devant. Écoutez, j'ai toujours dit une chose très importante. L'efficacité de la prière ne réside pas dans le temps. Et je fais longtemps dans la prière, ma prière sera exorcée de L'efficacité de la prière aussi ne réside pas dans la plusieurs fois où toi tu pries, Tu pries 40 fois par jour, 50 fois par jour, 60 fois par jour. Mais les choses n'arrivent pas a changé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais lorsque je suis un enfant de Dieu, la première des choses que je vais chercher, je dois avoir une vie de prière qui est stable. Dis avec moi stable. stable. Quelque chose qui est stable, c'est quelque chose que j'ai déjà pris la maîtrise avec. C'est quelque chose que je le fais tout le temps. C'est quelque chose qui ne peut plus me perturber. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la stabilité dans ces domaines là Si quelqu'un te dit, moi je n'ai plus besoin de chercher l'argent, cela veut dire dans le domaine de l'argent, il est déjà hein? stable. Et beaucoup des enfants de Dieu, nous venons à l'église. Mais frères et sœurs, tu n'es pas encore stable dans la vie de prière. Tu n'es pas encore stable. Tu sais l'une des choses qui empêche les enfants de Dieu d'être stables dans la prière. Ce sont des situations actuelles. Allez. Des situations qui sont dans nos vies. Et ces situations-là nous perturbent. Nous, nous, nous rendent difficile à demeurer dans la présence de Dieu. Et vous savez qui fait toutes ces choses-là C'est le diable. Le diable te présente ta situation actuelle. Tes difficultés actuelles pour t'empêcher d'avoir des choses qui sont devant toi. il y a une montagne qui est devant toi tu peux voir la montagne mais les choses qui sont derrière la montagne tu ne peux pas le voir voilà pourquoi à en tant qu'enfant de dieu nous devons commencer d'abord à chercher la stabilité dans la prière je peux prier 5 minutes je peux prier 10 minutes je peux prier 30 minutes. Mais ma vie de prière est stable. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ouais, la stabilité est très importante. tu dois savoir quand tu pries, quand tu entres dans la présence des dieux, l'une des choses qui est très important, tu dois d'abord connaître ces dieux-là. On ne peut pas parler des choses intérieures avec une personne si tu ne les connais pas d'abord les connaître, hein, pour que cette personne puisse ouvrir son cœur pour toi. C'est l'une des choses qui est très difficile pour les enfants de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. La façon dont tu viens à l'église, les enfants tu donnes, des fois tu prends la sainte sainte, mais en réalité, Dieu, tu ne les connais jamais. Écoutez, j'ai toujours donné cet exemple. C'est très particulièrement chez Bakongo. Si tu viens pour épouser son enfant, et que tu as déjà eu un enfant avec son fils, sa fille, ils vont te dire ceci. Tu as déjà connu. Alléluia. Cela veut dire, hein, cette connaissance ou connaissance, tu la connais pas seulement dans la conversation, mais tu as déjà partagé le temps avec cette fille. Ce qui est dans la vie, la vie de cette vie va venir en toi, et ce qui est dans ta vie va venir dans la vie de cette fille. Vous êtes entrés dans l'intimité. C'est ça ce que veut dire connaître. Et quand je parle de connaître Dieu, c'est avoir une relation, l'intimité très personnelle avec ce Dieu-là. Et beaucoup de personnes pas Dieu. Ils n'ont pas une relation très particulière avec Dieu. Lorsqu'il y a un problème, au lieu de regarder à gauche ou à droite, cette personne, il va regarder que Dieu. Tu peux dire Amen. amen. Vous savez pourquoi parce que je sais qui m'a appelé. Je sais qui j'écoute. Je sais qui combat pour moi. Je sais qui m'a délivré dans le problème brûlant. C'est ce Dieu-là. Mais lorsque la Bible nous parle, Jésus... La première des choses, il a dit quoi J'aime bien. Ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans le synagogue. Écoutez, il a parlé de l'hypocrisie, mais à l'intérieur de son message, c'est l'intimité qui est cachée. Je n'ai pas besoin de te montrer de t'aimer lorsqu'il y a beaucoup du monde. Mais quand nous sommes à Dieu, tu ne sens pas que moi je t'aime. Et il y a plus de personnes comme ça à l'église. Lorsqu'il vient à l'église, je t'aime toute ma vie. Je te donne ma vie. Sans toi, Seigneur, je vais mourir. Où est-ce que je peux aller si ce n'est pas toi Là, parce que il voit la soeur qui est à côté de lui. Surtout si c'est lui qui l'a amené à l'église. Pour savoir vraiment que c'est moi qui prie. Tu peux me dire Amen. Amen. Dieu a besoin d'une chose que tu puisses la connaître. Voir une relation, l'intimité avec lui. Alléluia. Donne-moi un Amen, je continue. Écoutez, les hypocrites n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si tu dis Amen, je continue. Arrêtons à venir à l'église, à l'église, tu à avoir une relation avec Dieu même là où il n'y a pas des gens qui te connaissent. Amen. Même là où il n'y a pas ton pasteur, même là où il n'y a pas ta soeur ou ton frère de l'église. C'est en ce moment-là que tu peux entrer, tu peux chercher Dieu, tu peux chercher Dieu, tu peux chercher encore Dieu. Ne venez pas chercher Dieu seulement à l'église. On ne cherche pas Dieu à l'église. Nous devons avoir besoin de Dieu chaque jour, chaque minute, chaque seconde et chaque heure. C'est ça, l'intimité et connaître hein? Dieu. Donne-moi un amen. Vous savez, je vais te dire une chose. Beaucoup de personnes prient. Prient beaucoup. Prient beaucoup. Non parce qu'ils aiment à prier, mais parce qu'ils ont... Dis-moi, dis-moi, parce qu'ils ont... Mais pendant qu'il peut fermer ses yeux, il prie, il prie, Si quelque chose bouge ou tombe, il peut sauter dans sa chambre. Tu sais pourquoi Parce qu'il a rare. Hein? Ouais. Et il ne connaît pas les dieux qui. Mm -hmm. Mais il ne connaît pas, c'est un leçon. Alléluia. Amen. Ouais, écoutez, tu dois voir les choses différemment. Cette année, il faut que les choses hein? Il faut que les choses changent. Ça nous reste combien de mois 6 mois 5 mois Combien 5 mois. Des jours au jour, ça avance. Au mois es déjà. Il faut que cette situation que tu es en train de faire puisse se passer. Tu commences à penser à autre Tu vois, le matin, du prie, après-midi, le soir, à 11h, à 14h. Toi, tu penses qu'il prie. Parce qu'il connaît Dieu. Mais oh, il prie parce qu'il a rare. Ouais, Frère, tu dois, tu dois connaître Dieu. Jésus n'avait pas besoin de voir les gens qui sont dans la synagogue criant Jésus, Jésus, Dieu, pendant que l'air est loin de Dieu quand tu viens à l'église chercher une chose avant que tu puisses avoir une relation ou une connaissance avec pasteur ou une sœur ou un père de l'église chercher d'abord avoir une relation avec Dieu c'est pour Dieu que tu es là c'est pour Dieu que tu viens ici Amen. tu viens ici pour personne tu dois Cultiver ta relation avec hein, Dieu. Amen. Il y a des personnes, tu peux l'attirer à côté de toi si tu lui fais beaucoup de cadeaux. Il y a d'autres, si tu la tous les temps et regarde dans ta vie comment est-ce que tu peux attirer Dieu à côté de toi. Lorsque tu vas les comprendre, hein, commence maintenant à la pratiquer. Que Dieu s'approche de toi et toi aussi tu t'approches. Hein? Les gens te montrent de toi, ils pensent que tu as une relation avec Dieu. Or que c'est faux. Tu viens seulement à l'église, mais Dieu ne te connaît pas. Des fois quand tu pries, quand tu parles, Dieu écoute la voix de loin. Il dit, mais ça c'est la voix de qui Dieu a besoin. Que chacun de nous, surtout dans ce temps de la fin, que tu puisses bâtir, écoutez, j'ai dit bâtir, une relation particulière avec ton Dieu. Dieu n'a pas besoin des hypocrites des nous. Quand tu viens à l'église, tu pries beaucoup. Quand tu es à la maison, tu ne sais même pas la route de ta Bible. Quand tu es à l'église, c'est tu chantes. Tu danses pour la gloire de Dieu. Quand tu es à la maison, tu fais autre chose. Tu ne sais pas quand est-ce que tu pries. Tu ne sais pas quand est-ce que tu lis la Bible. Tu ne sais pas quand est-ce que tu restes dans la présence de Dieu. Quel dieu que toi tu connais? Donne-moi un Amen. amen. C'est ça la première des choses n'a pas besoin des hypocrites mais quand il prie tu dois entrer dans ta chambre vous savez dans la chambre c'est pas question de quelque chose dans la chambre on change nos vêtements dans la chambre quand nous voulons parler en secret on entre dans la chambre dans la chambre quand nous voulons faire quelque chose pour que d'autres personnes ne te voient pas on entre dans la chambre quand on voit la chambre on voit l'intimité dites amen Écoutez, écoutez, tu dois bâtir une relation avec Dieu. Si tu viens à l'église par plaisir, si tu viens à l'église parce qu'il voit ta maman, tu dit, nous dans notre famille, tu ne peux pas rester dehors, il faut que tu vas à l'église. Voilà pourquoi tellement que tu aimes beaucoup ta maman, tu gardes cette parole dans le cœur, mais tu n'as aucune relation avec Dieu. Mais à l'église, tu ne manquais hein? jamais. Frère, le jugement ne commencera pas en dehors de l'église. Les jugements commenceront dans l'église. Voilà pourquoi Matthieu se dit dans le verset 21. Tu descends. La Bible dit dans les derniers jours, ils diront que j'ai prophétisé, j'ai fait ceci, j'ai chanté, j'ai donné des dîmes, j'ai donné ceci. Mais Dieu nous dira... En ce jour-là, ce qui me choque, il ne va pas dire, je ne te connais pas. Mais il a dit ceci, je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais. Finalement, tout ce que je faisais, Jésus n'a jamais, hein? jamais eu connaissance de ça. Frère, attention. Attention. Vous savez, j'aime bien homme dans la vie. de s'appeler David cet homme il connaissait la personne qu'il avait appelé il a cherché à pâtir l'intimité avec lui il avait des frères il était dans, une, dans un pays où Dieu avait choisi mais cet homme il ne regardait ni à gauche ni à droite il avait une relation avec Dieu. Quand tu pries, quand tu pries si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu n'auras jamais de réponse. Tu vas commencer à pleurer. Quand il y a une relation, écoutez, il ne faut pas juste s'arrêter à avoir une relation. Il faut maintenant commencer à perfectionner cette relation, à entrer dans l'intimité. Quand Dieu te voit, il est capable de te dire des choses très profondes de quelqu'un d'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a confiance à toi, parce qu'il est dans l'intimité avec hein, toi. 1 Samuel chapitre 17 Je vais te dire une chose encore très importante. Lis-moi les versets de 33. Quelqu'un qui lit rapide, qui trouve le livre rapide, vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Saoul dit à David Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins mm -hmm. car tu es un enfant. Oula. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mm -hmm. La parole du Seigneur. Amen. Israël peuple choisi, béni de Dieu. On l'appelle le peuple de Dieu. Mais à ce temps-là, les Philistins jouaient avec ce peuple. L'armée était là. Mais il y avait une seule personne. Cet homme, il était plus de maîtres Costant. Il menaçait tout un peuple. Ce peuple avait un Dieu puissant qui est capable à tout faire. Un jour, David il vient. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un Amen, je vais continuer. Dites Amen, je vais continuer. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe quoi? On lui a dit, il y a un homme, tout le monde en perd de lui. On ne peut pas lui affronter. C'est un homme de guerre. Il a commencé depuis sa jeunesse. Il a grandi dans les cœurs. Il est veillant. Qu'est-ce qui s'est passé? David, il a dit ceci. Mais qu'est-ce que vous allez donner à celui qui va battre cet homme-là? Amen. Amen. qu'est-ce que vous allez lui donner lorsqu'il est parti chez les rois les rois ont regardé David David a dit écoutez moi moi moi je peux battre cet homme je peux le tuer frère demande toi un jeune homme c'est grand père était là dans le front. Mais lui, il vient d'arriver avec beaucoup d'assurance. D'où venait son assurance L'intimité. La relation avec Dieu. Une autre chose, écoutez, si tu as l'intimité avec Dieu, tu as une relation bien bâtie avec Dieu, tu auras aussi l'expérience avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen Écoutez, les choses que Dieu a déjà fait dans nos vies, ça nous aide à affronter nos ennemis en disant que le Dieu qui avait fait ces jours-là, aujourd'hui il va y faire ah, hein? encore. Amen. David a regardé, il a dit je vais le battre. Saoul, il a dit, mais c'est jeune, il est jeune. Mais tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas. lisez moi le verset 25, écoutez ce que David a dit, vas-y. Dans le verset 27, toujours Samuel, écoutez ce qu'il a dit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Verset 55. Verset 55. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistins. Mm -hmm il dit, Abner, chef de l'armée, mm -hmm. de qui ce jeune homme est-il fils restez, Abner. restez seulement là. Même Saoul, écoutez, dites Amen. amen. Même Saoul ne connaissait pas David. Que le roi Saoul puisse être dans la royauté, mais finalement lui-même et Saoul, les dimensions que David avait connues ces dieux-là, ce n'était pas les mêmes dimensions que Saoul avait connues ces dieux-là. Là, Là c'est le problème de l'intimité. On peut être des amis nous deux, nous parlons d'autres choses, mais je peux avoir encore un autre ami. Où nous parlons des choses de trop profondes? Est-ce que tu comprends? Il y a une chose qui est très importante. Dieu a besoin que ta situation change. Vous savez, on a tous une histoire avec Dieu. Lorsque Saoul doutait de David, David a dit à Saül ceci, écoutez mon Seigneur, lorsque ton serviteur était dans la forêt, il y avait des animaux sauvages qui venaient, ouks, qui venaient pour attaquer les brebis. Ton serviteur il prenait ces animaux-là. Il déchirait ces animaux-là par la puissance du Très-Haut. Cela veut dire, David connaissait très bien les dieux, les dieux qu'il servait. Amen. Il ne connaissait pas seulement Dieu, mais il avait aussi une expérience, une histoire avec ces dieux-là. Quand tu viens à l'église, Frère, si tu n'as pas encore l'histoire avec Dieu, il faut chercher maintenant à bâtir l'histoire avec Dieu. Parce que ça t'aidera à tes combats. Quand tu pries, il faut avoir aussi une histoire avec... Hein? Ah, tu me fatigues. Il faut avoir une histoire avec Dieu. Il faut avoir une histoire avec... Hein? Il faut avoir une histoire avec elle. Dieu. C'est très important. Et pour avoir une histoire, j'aime bien le français. Surtout les parents. Il parle avec son ami. Ah, cet homme-là, j'ai une histoire avec lui. Et ça va marcher. Ça, c'est l'expérience. Lorsqu'un homme, il va venir. Les erreurs qu'il avait fait dans cet homme-là, il ne plus le faire. S'il si le fait encore, c'est une femme qui est insensée. Dites-moi Amen. C'est à cause de l'histoire que Saoul avait aussi cru. À David et que cet homme, il a l'histoire avec l'été d'Israël. Je vais croire en lui. Je vais lui donner l'espace. Ouais. Saoul a été tué. C'est pourquoi les petits problèmes te troublent. j'ai dit bien des petits problèmes, pas des grands problèmes. En réalité, des grands problèmes n'est pas encore arrivé dans ta vie. Parce que les jours où les grands problèmes arrivera, tu vas entrer dans la dépression. Ce qui te trouble, ce sont des petits problèmes et tu peux t'en sortir très vite. Mais quand tu pries des relations avec ces dieux. Frère, si je connais Frère je connais ses faiblesses, je connais des choses qu'il aime, je connais des choses qu'il pas, quand je vais venir vers lui, je vais aller dans son côté faible. Dieu aussi a ses côtés faibles, croyez-moi. Dis-moi, amen. amen. Amen. Il y a des choses que Dieu quand tu commences à lui parler, à lui dire, il ne supportera ça jamais. Frère, il sera obligé de tenir cette porte qui est pour toi et vas-y. Mais le problème, c'est quoi? Une relation. L'intimité. Et quand il y a une relation, quand il y a l'intimité, il y a une histoire. Amen. Vous avez fait une histoire. Je vais encourager une personne cet après-midi. Si tu as une histoire avec Dieu, tu sais que tu es dans l'intimité, dans une bonne relation, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre quelqu'un. Quand tu viens à persévérer, le temps viendra où tu vas être dans la joie. Une relation avec Dieu. Il y a une autre chose, il y a une autre chose, dès qu'on est au chapitre 28, je n'ai pas besoin de beaucoup parler pour comprendre mais on a commencé trop tard, dès qu'on est au chapitre 28, mais vous ben n'hésite dites, ne lisez pas ça, tu si commences à neuf, tu descends jusqu'en bas, je vais vous raconter l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, regardez-moi, regardez-moi, laissez-moi parler, Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire un temple pour moi. David avait décidé dans son cœur, fais comme ça, fait comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. David avait décidé dans son cœur de bâtir une maison pour Dieu, un temple. C'est un homme qui avait beaucoup combattu, beaucoup tué. Dieu lui a dit, ce n'est plus toi qui va partir. Mais j'ai choisi ton fils Salomon. Écoutez ce qui s'est passé. David avait déjà une histoire avec Dieu. Et pourtant Salomon n'avait pas encore une histoire avec elle. Alléluia. Amen. Maintenant, David il va appeler les anciens et le peuple en lui disant ceci « Écoutez, Je voulais bâtir le temple pour Dieu, mais Dieu a révisé. Il a choisi mon fils et Salomon. Je vous le présente. Lorsqu'il a terminé maintenant à parler à son peuple, il s'est tourné vers David et Salomon. Mon Dieu, mon roi, il a dit à Salomon lis-moi ces versets, c'est important lis-moi ça, lis-moi ça verset, verset 19 lis-moi ça, des chroniques des chroniques chapitre 1. lis-moi ça chapitre 10, 17, lis-moi ça lis-moi ça, c'est important que tu attends ça lis-moi des chroniques 9 à 19 28, 9 à 19 est-ce que tu es déjà là un chronique plutôt, s'il vous plaît, excusez-moi. Un chronique n'est pas à 18. allez on va prier, on va prier. Moi, j'ai déjà trouvé, j'ai besoin que quelqu'un dise. Verset 9, verset 9, juste. Il n'y a personne qui a trouvé. Non, non, et chronique chapitre 28, verset 9, jusqu'à 9. Amen. Et toi, Salomon, mon fils. Et toi, Salomon, mon fils tu Connais le Dieu de ton père et sers le d'un cœur dévoué. Attends. Vous savez, quand j'ai lisé ces paroles, je voyais ma fille devant, devant elle. Je me voyais devant ma fille et de lui parler de mon Dieu. Peut te visiter, tu vas avoir l'expérience avec Dieu. Mais quand tu as des enfants, si tu as l'expérience avec Dieu, c'est cette expérience-là que tu vas raconter à tes enfants. Et tu vas encourager tes enfants à suivre les dieux que toi tu, tu serres. David <t> dira à Salomon! <'en> Dieu-là. Il a déjà une histoire. Ton père, il a déchiré doux à cause de ce Dieu-là. Ton père, il a tué Goliath. À cause de ces dieux là tu dois connaître. Tu dois connaître ce Dieu-là. Continue. Quel type, les type de les les, les quel type de père? Quel type de père? Quel type de père? Connais-tu les dieux de ton père? Serre-les avec un cœur dévoué. Vous savez, peut-être toi, lorsque tu pars chez ton père ou chez ta mère, et ouvre ses pieds. Il te dit entre, retourne. Entre, retourne. Il prend les salut. Tu vas avancer. Tous les hommes des lions vont être derrière toi. Tu auras une belle vie. Quand tu vas commencer à marcher, ton corps va commencer à bouger bien. Et tous les hommes seront derrière toi. Une pire malédiction que tu peux avoir dans ta vie, c'est les mauvaises prophéties de tes parents. Quand les parents déclarent des mauvaises choses sur toi, mon frère et soeur, tu dois être attaché et avoir une vraie histoire avec le Créateur du ciel et de la terre. Quand tu es maudit chez tes parents, il n'y a aucune personne qui a quitté enlever cette malédiction si ce n'est pas celui qui est au-dessus de toutes choses Sao, il connaissait plutôt d'avis il connaissait toutes ces choses là il a dit Salomon n'allez ni à gauche ni à droite le Dieu que moi je servis toute ma vie je vis ce qu'il a fait je vis ce qu'il a fait j'ai tué Goliath à cause de ces Dieu là les lions, je le déchirer à cause de ce Dieu-là. Loux, je vais déchirer. Serre ce Dieu-là avec un cœur dévoué. Vous savez, un cœur dévoué, c'est un cœur qui n'a pas de réserve. C'est un cœur qui est totalement à Dieu. C'est un cœur qui n'est pas à gauche, à droite. Nous accusons souvent aussi David. Il était sorti avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais David, c'était quelqu'un qui était sincère à Dieu. C'était quelqu'un qui aimait tellement Dieu, malgré ses erreurs. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a choisi, il n'a pas appelé David. Il a dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Amen. Frère, David est pour donner Salomon ses conseils. La première des choses, il connaissait. Le Dieu, il lui a fait afficher. Si tu viens à l'église, tu n'as pas encore une relation avec Dieu. Ouais, tu vas acquiser ton pasteur, tu vas acquiser tes parents, tu vas accuser les personnes qui sont à côté de toi. Parce que ce Dieu, il ne connaît pas ta voix, parce que vous n'avez aucune relation avec lui. J'ai déjà vu des personnes, il est avec son ami quand il appelle notre ami, il va s'énerver, parce que vous n'avez pas même intimité. Il va dire votre amitié. Il va dire qu'attends, lorsqu'on va terminer nous deux, après vous allez parler avec lui, dites-moi un amen. amen. Quand nous venons à l'église, il y a des personnes qui prient, mais Dieu ne les écoute pas, parce que cette personne là ils n'ont aucune relation avec Dieu. Malgré à l'église, Dieu ne les connaissait hein? Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Vous savez, ces choses, ça peut t'aider à créer une relation avec Dieu. Ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Jésus, il y a une autre chose. Dans le livre de Daniel, si tu lis le chapitre 2, 11 qui va jusqu'à 21. il y a une histoire qui est très importante. Il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Il y avait ses trois amis, Shadrach, Meshach, avec Nego. Ces gens ont connu très bien Dieu. Ils avaient aussi l'intimité avec Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les rois a pris un décret en disant que dans tous les pays vous allez adorer ces statuts personne ne peut réviser parce que c'est moi c'est moi qui va décider pendant que les autres allaient se devant les statues Daniel Chantal, qui a fait des ils ont dit nous nous avons un Dieu on le connaît bien on ne peut pas les trahir. On ne peut pas lui donner le dos. Les rois ont attendu ça. On lui a dit il y a des gens. Ils sont dans lui. Ils sont des dieux. Mais eux, hey, ils ne s'équilibrent pas. Il ne veulent pas. Lorsque la trompette il sonne, ils ne font pas la même chose que tout le peuple. Fais ce que j'ai aimé dans la vie de ces gens. Devant les rois. Fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Les rois appelés, ces quatre personne. Là, j'appelle ça comme ultimatum. Il va leur dire, écoutez, je vous donne l'ordre maintenant. Si vous ne pensez pas à cet ordre-là, vous allez mourir. Frère, écoutez-moi très bien. Ce n'était pas n'importe quel autre. C'était le numéro 1 de Babylone. Il a la capacité d'apprendre toutes les lois. Mais ces gens, ils lui ont regardé. Ils ont dit, écoutez-moi, on n'a pas besoin de te répondre. Mais les dieux. Que nous servons. Est-ce que vous avez compris? Dites-moi, amen. Ils ont dit, hein, les dieux que nous servons, les dieux que nous servons, il va nous calibrer des dieux Écoutez, je refuse d'aller parce que toi tu es parti. Je refuse de faire parce que toi tu es à Tu sais pourquoi Parce que j'ai une relation avec ces deux là parce que j'ai une relation avec lui. Ces gens, ils savent que la mort, la vie, l'argent et l'homme, C'est lui qui tue l'âme, l'esprit, le corps, ils ont une relation très parfaite avec lui. Tout ce que les rois pétient, cela va être mis et ça hein? J'ai d'autres choses à dire. Nous allons prier. Aidez-moi, papa, en resserre spéciale. Une petite adoration. Si tu, tu vas t'asseoir, tu restes assis. Si tu vas te gêner, tu restes à crois Prends une position où tu peux prier pendant quelques minutes. Et ta prière peut changer quelque chose. Si tu n'as pas encore bâti une relation avec Dieu, Fais-le maintenant. Ne viens pas à l'Église pour regarder mes vestes rouges que je porte. Souvent, viens à l'Église parce que tu as une relation avec Dieu. Nous allons prier. Nous sommes fermés. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tiens écouter le message. Tiens écouter le message. Chadra, il connaissait très bien les dieux qui servaient. Il connaissait il bien, très bien les dieux qui les appelaient. Et toi, toi, tu penses que la personne où tu t'inquiètes, la personne qui est perturbée, tu connais vraiment ces dieux-là. Commence à prier. Prends une position que tu peux prier. Tu peux t'agéner. Tu peux t'élever. Tu peux t'asseoir pas ah, une position pas ah, une position imposition, position position pas une position, une position. Ah, une position. L homme. L homme. message. Tu vas bâtir une relation avec Dieu et les choses vont changer. Mais quand tu n'as jamais prié, je veux que toi tu pries Laisse-le chanter, toi prie. Laisse-le chanter, toi prie. Laisse les chanter toi prie, toi pilles, toi pilles, pilles, pilles, pilles, avec pilles, tout change Good hey. morning, Je de la vie, la C'est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 je Seigneur change ma situation Seigneur change ma situation ne restez pas dans la vie. que Dieu puisse changer ta situation il est le pour toi Oui. suis le porte-pour-toi. Je suis le porte-pour-toi. Je suis le porte pour ne restez pas que Dieu puisse changer tes insensés prix. Kora bayeri manaskena. Shuga bata regi manayenta. I manasa. Shuga baba se. Breka ramana yegosko. zosko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi lève seulement à minutes. Lève-toi s'il vous plaît là où tu es. Alléluia, Alléluia, lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Du Seigneur, change ma situation. Tu n'as pas besoin de rester les yeux ouverts, ça t'amène dans la distraction. Tu es dans la présence de Dieu, ferme tes yeux et prie. Dis Seigneur, mais voici, change ma situation. Tu connais tes problèmes. Tu connais tes problèmes. Dieu te donne l'opportunité de parler. Avant, tu n'avais pas une relation avec lui. Tu peux bâtir une relation maintenant avec lui. Venez à l'église, cela ne veut pas dire que tu as une relation avec Dieu. Mais tu dois avoir une relation particulière avec ton Dieu. De lui parler tout le temps, de entrer en intimité. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Avoir l'intimité avec ce Dieu-là, tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu pries. Tu n'as pas besoin de crier aux gens que tu pries. Mais les choses que Dieu peut faire dans ta vie, ça montrera que tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui restaure. Tu as un Dieu qui bénit. Cherche une relation avec Dieu. Une relation parfaite. Une relation très particulière. Dis Seigneur, me voici. Élève ta moi commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier.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 Notre Dieu est notre roi, notre Dieu est notre roi, notre Dieu est notre roi, notre Dieu est notre roi, Santa, Santa, manaye Jésus, que la maillade de Que les de la tu puisses la Que tu puisses la Que tu puisses la tomber. Que la je Dieu est un roi, Dieu est un ta Dieu est roi, Dieu est roi, Dieu est roi, Dieu est roi, Je est un Alléluia. Dieu est un je ta voix Je m'attends à toi. de j'ai besoin de déclarer une parole très rapidement. Pendant qu'elle le ministère chante, si tu as besoin de cette parole, tu avances très rapidement. Je passe le temps. Les mois de juillet, les mois des chiens. Je vais déclarer une chose pour toi. Tu viens directement et tu viens rapide. Notre Dieu, notre roi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que ces mois soit un mois, Seigneur, sous pour sein de je déclare, Seigneur, nous ce qui fermée, est de permettre, que c'est la soupe. Seigneur, qui ta bénédiction, soit sur elle. Si Seigneur, sa relation avec toi est te pertinence, que cette relation soit rétablie, Père, qu'elle puisse vivre à des choses qu'elle n'a jamais vécues. Seigneur, les gloires à partir de maintenant, qu'elle retourne pour témoigner ta grandeur, au nom de Jésus. C'est toi qui es notre Dieu. Je déclare, Père, c'est moi de chier. toi, commencer que nous avons commencé Que ce soit un mois spécial. Seigneur, que je change de l'identité de nouveau. Que puisse dire, tu l'as visité. Seigneur, que ce soit un mois de bonnes nouvelles. Qu'elle et déclare ici au nom de Jésus. Père éternel, je prie pour lui. Que ce mois soit un mois plus sérieux. Un mois de surprise. Un mois, Seigneur, des temps par lequel il va avoir des opportunités qu'elle n'a jamais vues dans ce pays. Père, je déclare au nom de Jésus. Que le sang qui crie puisse être le sang de Jésus. Dans ces mois de Dieu, pour cet homme au nom de Jésus. Père éternel, je prie poursuivre. Père éternel, le mois de Dieu. Sois un mois spécial. Oui, il va retourner ici en disant que Dieu m'a visité. Je te déclare béni. Que tout marche et bien dans ce mois au nom de Jésus. Que mon Dieu puisse te visité en ce mois. Je te déclare cela au nom de Jésus. Que les cieux restent ouverts pour toi, que tout aille bien, que tu retournes ici, dans les prochains mois, pour être expérimenter le bête de mon Dieu. Père, je prie pour vous, au nom de Jésus, que tout aille bien dans sa vie, que les blocages tombent, les obstacles tombent. perd ce Seigneur, qui aille à de la mort. Non, dans ces mois de juillet, notre Père, je déclare que de bonnes nouvelles tombent dans sa vie et qu'elle puisse les changer un nouveau. Les choses qu qui sont bloquées, que cela soit débloqué par le nom de Jésus. Je prie pour elle, notre Père, je proclame la vie, moi, vie de moi, que sa vie du Seigneur marche selon sa volonté. Tout ce que Seigneur, l'éternel a prévu pour elle, je les détruis au nom de Jésus, qu'elle puisse prospérer à tous égards. Dans père, je prie pour elle. Toi qui es notre et Dieu, notre roi, que tout marche bien dans sa vie. Que sa vie, Seigneur, prospère et, au nom de Jésus. Tous les combats, dans la journée ou dans la nuit, tu peux être devant qu elle, qu'elle puisse être victorieuse. Au nom de Jésus, je déclare qu'elle puisse prospérer à tous égards. Les mois de juillet soit un mois de bénédiction pour elle. Tendre Père, je prie pour elle. Je la bénis dans ce mois. Que ça soit un mois différent de tous les mois, Seigneur de gloire, qu'elle a vécu en 2021. Je les déclare au nom de Jésus. Tendre Père, par les noms puissants de Jésus. Laisse ta grâce et que ta femme puisse intervenir dans sa vie, Seigneur. À partir de maintenant, dans ce mois de juillet, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, par les nom puissant de Jésus, par les nom puissant de Jésus, approchez, approchez, si vous ne on n'a pas assez de temps. Père éternel, je prie, je prie par le nom de Jésus, laisse que tu puisses la visiter, que c'est moi, Seigneur, un moi béni Seigneur pour elle, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Je déclare que les mois de juillet, un moi plus bonheur, sois un moi par laquelle elle va voir des bonnes choses, elle va voir des bonnes choses, des bonnes nouvelles, au nom puissant de, de Jésus. Ton Père, j'ai pour mon frère, Père éternel, au nom de Jésus. Que c'est moi, que c'est moi, un moi de paix. Sois un mois de prospérité, sois un mois des opportunités, sois un mois Seigneur, par laquelle il va être visité d'une manière extraordinaire. Père éternel, je la bénis dans ces mois. Je le bénis dans ces mois. Par les noms puissants de Jésus. Et le bonhomme, commencez à adorer Dieu. Et le bonhomme, est... adorer Dieu au nom de Jésus. Adorent Dieu. Dis Seigneur, nous te bénissons. Dis Seigneur, nous te bénissons. Bah, Commence à déclarer. Que Dieu puisse bénir les mois de Dieu. Que Dieu puisse bénir le mois de Dieu. Que Dieu puisse bénir le mois de Dieu. Que Dieu puisse bénir le mois de Dieu. Que Dieu puisse bénir le mois de Dieu. Dieu Béni sois-tu. Au, au nom de Jésus. Notre temps, toi toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre roi. Bénis soit ton nom. Nous bénissons ton nom. Tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton intervention. Merci parce que tu as fait des choses extraordinaires au milieu de nous. Je déclare au-dessus, en qualité de ton serviteur. Le mois de chier, c'est un mois, en Père éternel, extraordinaire. Seigneur, nous allons vivre des choses. Seigneur, n'est extraordinaire. Ce qu'on n'a pas vécu dans les mois qui ont passé, c'est moi, Seigneur. C'est un mois de restauration, de bénédiction et de faveur. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, laisse que cette parole puisse habiter en nous, qu'elle produise des fruits et que ce fruit émerge. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Acclamons pour vous la de Dieu. Ce qui va passer à la Sainte Seine, il reste debout. Si tu es baptisé dans l'eau, tu vas rester debout pour qu'on puisse passer à la Sainte Seine. C'est le premier mois témoin mois de juillet, où nous devons passer à la table du Seigneur pour que nous puissions voir aussi la main de Dieu et que Dieu puisse nous accompagner dans ces mois. C'est quelque chose que Jésus nous a laissé en disant « faites ceci » pour que vous vous souveniez de ma mort et de ma résurrection. Permets-nous Dieu. Père éternel, j'ai prié Seigneur des gloires pour cette table. Béni-la au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, ceux qui sont malades, Seigneur des gloires, lorsqu'ils passe ici, qui soient terribles. Ceux qui ne trouvent pas de chemin qui trouvent des chemins. Ceux qui ne trouvent pas des opportunités à cause de cela puissent trouver des opportunités. Seigneur, que cela porte une nouvelle vie réconfort dans la vie de tes enfants. Bénis le pain, bénis la coupe, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer un à un et des mois juste pour eux. Ici, tu prends d'abord le. Pourquoi après tu prends du pain et ne mangez pas, s'il vous plaît, quand tu retournes dans ta place. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en moi avec moi, nous pouvons tous manger. » de même la coupe après le souper il leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui répondit pour vous nous pouvons voir commence à adorer dieu Je lui merci Seigneur, merci pour ces sacerdotales. Merci parce que tu étais mort. Pour me pécher et ressuscité après le troisième jour. Tu assis à la droite et que Dieu le Père. La Bible dit, tous génie fléchissent. Et toute l'âme confesse que tu es Dieu. Le ciel et sur la terre. Je rends grâce à ton nom pour tes bienfaits. Pour ta grâce et pour ta faveur. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour les pardon du péché. Merci pour le renouvellement de l'alliance. Merci pour la vie. Merci pour la force. Je rends grâce à ton nom. J'ai la grâce à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, je t'ai béni pour ces temps. Pour la table, pour le pain et pour la paix. Je n'ai béni que personne. Ceux qui ne sont pas passés, c'est... Ce Problème. Est-ce que tu puisses les fortifier? Et de là, il opportunité. c'est pour uh,